Des heures pour finir. Voilà. voilà. Alors, Slenderman, Gaspo, Cédric. voici ouais, si, si, ça va être drôle. <rire> <rire> mais pas, mais fast Et puis en haut, peut-être le screen-résolution. Ouais. pas que, que ça soit de la merde non plus. Pas <rire> ah, que ça soit de la merde non plus. Voilà, 1200, c'est bien ça. C'était quoi avant 1360. BD ça. Le zoom, on s'en fout. Ouais. Il nous fera encore plus peur, tu sais. T'as eu Ouais. Ouais. j'avance, comme ça. Ouais. Et je regarde oui. dire là-bas, il fait comme ça. Moi, je continue à avancer. Qu'il puisse se tourner pendant que Il Faut bouger les touches en même temps. T'as déjà joué à Call of. Est-ce que ça fait ça quand tu joues à Call of Non. Bah, ben, je pense pas ça si, ou pas non ah non je sais pas bonjour hello il a pas eu non ouais allez c'est parti sprint ouh quel sprint <rire> ah. Ah. non regarde je regarde t'as vu ah oui j'arrive J'arrive, non, t'as vu, j'arrive pas, j'arrive pas. On fou je de te feuille te... maintenant. Hein? Ça, c'est pas si plus pire encore, je vais d'être à pire. C'est le début aussi, ok. Parce que j'ai l'impression que quand c'est les autres qui font, ils trouvent les feuilles plus rapidement. Hein? J'ai l'impression quand c'est les autres qui font, ils trouvent les feuilles plus rapidement. Hein? J'ai l'impression qu'on est super lent là, en fait. Oui, il avance lentement. C'est chiant. Sprint un coup. Les sprints, c est c est fait, pas je sprint c'est quand je sprinte, je tourne en même temps. Comment c'est possible ça On va le voir. Bon, je trouve rien du tout. Mais on voit que dalle, hein, c'est incroyable fait nuit le... mais non mais, il y aura pas les feuilles mais... parce qu'il faut les trouver c'est ça le but ouais. du jeu putain, c'est ce plus brouillard là pour ça qu'il y a des fantômes pourquoi on a plus de modeling non c'est bon pour l'instant <rire> ok <rire> putain mais cours euh... ça marche pas vite hein en même Pourquoi temps, à sa os... ah, place, je marcherais marcherai pas, oh. je courrais pas non plus Ah bah bon, attends, un truc qui est en train de ramper, je sais pas. quoi Un qui rampe, là. Putain, je compris, il y a un truc qui est en train de ramper, là. J'ai trop flippé. Oh, putain, putain, des trucs là. Oui, des barils, des barils. Ah oui, le gars, là, que Pew, Pew, PewDiePie. Oui. Il y avait une version où, chaque fois qu'il qu voyait un petit baril par terre, il faisait BAAAH ça il gueulait, <rire> juste pour faire chier, c'était tellement drôle y a pas un truc qui dit qu'il ne faut jamais se retourner Oui, don, don. Ah tonton J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, non. Non. peur, peur, peur. peur de piper, Il y a rien du tout <rire> <rire> Non Là, à droite, droite droite, <rire> ah C'est quoi Ah non, c'est une tâche Il y a comme je Ah oui Oui, oui on a une feuille on a compris qu'on ne pouvait pas courir. J'ai peur. J'ai peur. C'est comment Oula là, non, là j'ai pas sa avec. Écoute, je rentre dans le truc là-bas. mais moi il faut toujours rentrer dans un truc. Tu es tout seul dans la forêt, tu dois rentrer dans un truc. ça fait peur, il y a un petit bruit derrière là, fait peur. Oui, arrête. Tu me stresses. Pourquoi c'est moi qui commence à jouer Transpire, tu te tu même pas C'est <rire> pas toi qui joues hein. en Je vais tout droit, je regarde pas derrière, je regarde pas à côté, pas devant, pas derrière. Mmh. Bah <rire> <rire> <rire> <rire> oh oui. Il y a pas, il y avait pas. Je suis sûr qu'il y a une note à l'intérieur de la maison. l'intérieur de la maison. Pas de maison, les oh, Cabane, je sais pas trop ce que c'est. <rire> C'est quoi ce bruit Putain Non, je vais dans la forêt, moi. Il faut pas aller dans la forêt, il faut aller dans la main. Je te parle qu'il y a une note dans la camionnette. Dans, dans le truc, là. Un truc, là. Je veux pas après enlever le brouillard parce que ça me, ça me, ça me, ça me perturbe ce truc. Putain, il y avait pas un truc à droite, à gauche, là Quelle gauche Retourne-toi pas. Là. Continue, continue, continue, continue. On se retourne pas. On se retourne pas. Pas du tout. Jamais. Jamais. J'ai peur. dans les arbres j'en Par contre, s'il faut se prêter à peu, on va pas réussir. Hum. Qu'est-ce qu'on fout là, là... Comment Et... on est là d'abord Je pas rester y regarder une film tra... un film tranquille. Hein Je pas rester y regarder un film tranquille. Qui est Ben l'autre On se dans la forêt Putain, Un un arbre. Hum. de ma gueule Attends, j'ai vu un truc là. C'est brouillard. Et le stress, c'est pas grave, dans la forêt tout seul. Je suis pas stressé, hein. Oh, Pendant <rire> <poids>. <rire> que Slender n'y est pas, Si Slender y est on était, on va se faire niquer. Putain, y il a une page. Ouh, votre une page. Ça va devenir flippant. Je sais pas que là, ça va devenir flippant. C'est bien flippant. Hein. C'est bon. C'est pas ça. On n'a pas vu ce que c'était. <rire> Et le... voilà c'est bon. c'est stressant tu m'étonnes <rire> ah, Je les arbres. Là, je passe, je passe, je passe, je passe. Oui, tu passes. Les deux pages, c'est déjà bien. Putain, je te dis un truc là, non Comme le cœur de la forêt. Je me retourne. Non pas. Non, ça tombe pas. Rien du tout pour l'instant. C'est quoi On a perdu là. La... C'est ah, quoi ça Oui c'est la voiture. C'est quoi F F c'est. Non on rallume. C'est fou quoi. <rire> Prends-nous dans les points ouais. pendant ce dernier pas. pas. Si c'était, oui. Y était. Trois pages. Oh putain. On Ouh. se ferait baiser. Oui, J'ai peur. Il ce bruit, il ce bruit! J'ai peur! Tais-toi, Gaspou, fais pas les joues! Finis une fois pour tout! Bye, Fodas. ça, elle est pas apparu, hein. c'est bizarre! Moi, ça va très bien comme ça! <rire> <rire> normal qu'on voit pas, à 2 mètres, pas bien. plus de brouillard qu'avant! J'ai l'impression. Il va paraître d'un coup, je te jure, on va trop flipper Ah <rire> non, c'est pas ça! <rire> J'ai cru aussi! C'est quoi ça A gauche A gauche Quelle gauche À la tienne, ah. la nôtre. On a les deux gauches. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans le tunnel. Il y a toujours quelque chose dans le tunnel. Après on va rentrer dans le tunnel, on va le choper puis après il va nous bouffer. les combien ah Il est là ah Cours gaspo ah Il est où Non Il non, est où Il est pas là Il est pas là Il est pas là Il est où C'est bizarre. ça fait ça je sais pas. Ah, ah, non, non, mais calme NON! NON! NON! NON! Dernière, NON! Dernière, NON! NON! NON! NON! NON! J'ai vu une note à go à droite, à droite, regarde à, à, à, à, à droite. NON! Il est derrière et moi! Il est moi! Est, ah, moi. Est, frateau, <rire> il il est derrière toi, Il ah putain! Ah putain! Oh putain! oh putain! oh putain! Ah oh, putain! Ah oh, putain! Ah oh, putain! Ah oh, putain! Ah putain! Ah putain! Ah putain! putain! putain! putain! Ouais, parce que là, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un avec une tronçonneuse qui commençait à couper peu, les têtes. C'était euh... presque ça. Ah, mais non. À toi. À moi. Euh... Euh... J'ai dit que t'es là moi. Oh, bizarre. Bon, maintenant, faut pas allumer la lumière. Non. Attends, je masse. Ouais. On va réessayer une deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est. trois pages. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de chiclet de sur la tapis. Oh putain de merde Ok, c'était ouais, drôle. Slender, deuxième essai. Ah, moi qui ah. On se moque comme même chier dessus. J'ai pas envie, Gaspo. T'en pas compte, j'ai pas envie. Non, non, non, non. On la brume Ouais. On aussi le skip euh, une fois. Ah oh, putain, mais qu'est-ce que je fous là Ok. Donc c'est quoi déjà Ouais, si oui. donc ça est, shift est ça, shift, ouais. okay, le shift, c'est ça le shift pour couvrir. Ouais. Quel sprint, mon dieu. Tu fais buter maintenant. <rire> Commence pas, j'ai peur. Ah, non, tu. On a fait et avant. Ah oh, putain. Toi, t'as bien gueulé <rire> parce que t'as retourné dans tous les mêmes. Ok, bon. T'es allé où déjà, tout droit, c'est ça Je sais pas, ah, tout en fou. Et puis là, pour la lumière. C'est là Là c'est plus simple. Il fait tout noir, il fait pas ouais. noir. Il, il fait, fait tout noir Il fait pas noir. C'est un arbre. Attends mais la maison là, on, on a les toilettes. Oh hein. putain, les toilettes, t'es sérieux Bon, déjà la récupérer, je vais j'avais pas parlé. C'est grand... <rire> pas grave. C'est pas si je te dis que tu, je te détestais. Mais c'est bon, je crois que tant que t'as pas une page, il te poursuit pas. Je suis le chemin, je suis le chemin. C'est que je suis en train de tourner en haut de ça. Cours un peu. Mais, mais tu Il y a un truc là-bas. Là là, là, là, là, tu vois, non, c'est... Ça va. <rire> là. Mais oh, tu cours, cours. Cours et les méritants, c'est plus drôle. Putain, pas Ta gueule, le hibou. En fait, quand lumière, tu t'oses plus la rallumer. Ouais, c'est ça. Tu presque mets dans le noir. Ah, mais putain, moi j'aime me promener un petit peu dans les bois pour l'allumer ou pas. T'entends tout ça C'était pas. C'est le vent. Donc c'est le vent. C'est cool. le vent. Que ça, a quoi d'autre? tu es dans une forêt en pleine nuit, hein? Bah oui, oui. je sais même pas qu'est-ce qu'on fout dans une forêt en pleine nuit. Mais c'est pour l'amour des animaux, la nature, les gens. Non. Voilà, des briques. Okay. Salou, mais en fait, c'est un jeu. pour s'avoir avoir peur, tu sais que c'est pas vrai. As vu quand tu es chié dessus avant. <rire> Mais j'ai fait, c'était juste pour te faire peur. Là, y en a non, on va dans les. Ah je... là. Voilà me c'est oui, comme si tu es en premier ça.. Là là là là là oui, je suis là Une chaise, je comprends pas les chaises. C'est quoi ça C'est vivant Ouh il y a des shots, mais il a pas de shots oui, Je sais pas. Et puis après tu tournes comme ça, tu regardes en dallet, toi tu tournes peut-être la première, c'est ça fait peur. Derrière toi. T'as encore zéro page. Mais putain, mais c'est incroyable, il y a rien du tout dans hein, cette douche. C'est pas des douches, il y a pas d'eau. C'est vrai comme ça quand je regarde. Voilà. Mais putain. Ah, je te ah, veux... la chaise, pourquoi il est tombé Non, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je vais pas savoir, je vais pas savoir. Vas-y, c'est bon, y a personne. À <rire> je suis bloqué. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel C'est dehors. Et en fait, il y a c'est à ciel ouvert. Non C'est moi qui je fais une, une arrière. Petite musique. Putain, tu transpires des sous tu peux même pas savoir. il n'y a rien du tout dans cette douche, c'est incroyable. Lui on va on va camper ce soir. <rire> Bon, on a rien trouvé, on est bien d'accord. Oh putain, je vais pas approcher le jeu. Tu vois, là-bas, il y avait les barils. C'est pas que tu Ah, là, là, là, Ok, nous allons choper une page. Le carnage va commencer. Prenons-nous dans les bois Pendant que Thunder n'y est pas Si Thunder y était il se frangera Hein Je sais pas. Je sais pas, Gaspot, je sais plus. Vas-y, on vole le pétrole, ou on le revend. Mais oui, bien sûr. Okay. Et pourquoi faut trouver des pages Je sais pas. Qu'est-ce que des pages font dans la forêt d'abord bah, C'est une qui les a posées. Pourquoi, que... pourquoi... pourquoi il n'aime pas les petits enfants Slender d'habitude Putain. Là il va commencer à t'arriver dessus. Non. Non. -ce pas, pas moi. Non. J'ai rien fait aujourd'hui. Non, c'est impossible possible. J'ai général... même pas de feuilles. Mais pas c'est nul, il t'aime pas. Putain, mais j'ai même pas trouvé. Je trouve même pas la feuille, c'est incroyable. Il aime pas ceux qui sont nuls. Il n'aime pas les nous, proton de toi pas putain fils Tu te calmes, de suite. Je plus Mais plus je, plus je ne trouve pas cette putain de feuille. Mais elle est pas la petite déda non mais, Elle change. J'ai senti les petites vibrations là. Slender n'y est pas, si Slender y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous, nous mangera pas. pas. Slender, où es-tu Ok. calme toi, calme-toi, Gaspo, Gaspo, <rire> s'il te plaît, c'est pas le moment. <rire> je stresse, promenons nous dans les bois. Bon il n'est pas là hein Si Slender y est Il nous mange Arrête de courir Il a une spâte sans sprinter ça Moi je rejoue pas après. D'accord. Ah, hein hein Moi je rejoue pas après. Pourquoi oh, J'ai peur. Allez, on va voir les 8 pages. Tu les feras toi-même ces 8 pages. Hein. Je sais pas comment tu vas faire. Promenons-nous dans les bois. Pendant que Fender n'y est pas. Si Fender y était, nous violera, il nous violerait. Mais comme il n'y est pas. violes toi pas. toi qui comme ça là. Putain de merde. <rire> Plus jamais. Je crois que quand tu cours, ça la tire. Tu l'aimes les gens qui courent. Tu de Contre, rien du tout, c'est incroyable. Là tout droit, il y, a, il y a le tunnel, il y a le tunnel. Putain, de tunnel, c'est où il était avant. Pas le tunnel, s'il te plaît. C'est où il était avant. Pas le tunnel, je sais plus. Ouh J'ai peur. Je pense qu'il y a un bois à ce tunnel, à part ça. Je hum? pense qu'il y a un bout à ce tunnel. Quel tunnel. Là, il y a un truc. Une page, où... une page, une page. Oui, j'ai une page. Casse-poche, j'ai pas envie de la prendre. J'ai peur de la prendre. Qu'est-ce que tu la prends maintenant et après, tu te retournes. Tu ouais, faut que t'avances <rire> plus près. Il n'a pas les bras hyper longs. Hein. Leave me alone. Il veut qu'on laisse oh, tranquille, ai Oh C'est un arbre. Gaspot, il veut qu'on laisse tranquille. Qu'est-ce que je fais Et on se casse cette forêt. Pourquoi il écrit des feuilles ou il écrit laisse-moi seul C'est comme si. Il faut être tout seul Quoi Il être tout seul. Ouais, pourquoi il. Pourquoi il demande à quelqu'un de trouver des feuilles où c'est écrit, laisse-moi tout seul, c'est pas logique. Non, non, c'est con, comme je dis. Non, arrête de zoomer, c'est dégueulasse. Retourne-toi, retourne-toi. Retournez, il ne faut jamais se retourner. On se à 3. Ok. 1, 2, 3. C'est bon. bon. Je sens la transpiration couper le nez mon ventre c'est pas que t'es nul Cédric mais je trouve pas ces feuilles <rire> mais avance tout droit et tourne autour du même truc tout le temps j'avance tout droit <rire> avancez tout droit c'est une belle un bel objectif des bras les des, bras, des, des j'entends des bruits c'était pas où est-ce que je <rire> Arrête de me faire peur comme ça. C'est quoi ça Arrête de lâcher cette souris aussi. Non c'est bon. Comment on va juste sur mon sprint déjà Prenons-nous dans les canaires que Goslend. Oh, non, un arbre! Pourquoi y'a un arbre! Non! Putain, la lumière! Presque, chier sais S'il vous plaît! On va là te là. Se faire mourir, on va te se faire tuer! Il est oh. parti, je pense. Non, tu regardes en terre. Ah. Ah. Jouer à des jeux vidéo? Oui. Ah Il est où? Il est où? Gaspo cours, cours, cours, je t'en supplie, cours! Ah, c'est quoi ça? Ah! Ta <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Arrête de Non, il est fatigué. Il est fatigué, il peut plus courir. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Caspo, t'es un salaud Caspo, t'es un salaud Caspo, t'es un salaud Caspo, t'es un un salaud. C'est pas du tout. <rire> C'est ça ça ça ça ça ça, ça. Ah cool. qu'est-ce que tu fais Il est fatigué, ton même C'est une fille. Je me retourne pas. Caspo, je ne me retourne pas. J'inferme suis... la porte, sort, sort, sort. Un. Deux.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 et arrête de lâcher la souris C'est bon va nous faire... Il est gentil ce En fait, il va nous faire un gros câlin, c'est ça On a peur. Mais en même temps, si tu veux faire un câlin aux gens, tu mets pas un masque blanc, tu ne pas en noir et tu ne fais pas venir dans la forêt la nuit. Ouais. Mais d'abord, que... pourquoi tu es dans la forêt la nuit aussi Faut m'expliquer, moi. Tu sais, les gens sont cons. Ouais, putain, j'ai entendu des bruits de cailloux. J'ai entendu un bruit de caillou. Je sais pas ce que ça fait comme bruit de caillou, mais il y avait un bruit de caillou. Avance, ah bon, j'aime pas quand tu bouges pas. Je vois de la lumière. Montez le son, ça. Caspo, arrête de toucher à ce truc. Je vais aller la lumière ou pas Hein Je vais aller là-bas ou pas C'est un peu trop facile. D'aller où Là-bas. Il y a quoi là-bas Je sais pas. Je retourne pas, hein, c'est ça. Bon, non le criage. Putain, ok. J'ose pas le retourner gaspou Ouais moi aussi j'aime je... pas quand tu comme ça un petit peu. Ok, je vais longer le criage. Je vais pas retourner, je vais juste longer le grillage. Longer non. le grillage. Longer non, personne. le gars. Personne. Il n'y a personne Il n'y a, a personne, je vais écrier doucement... J'ai retourné Pilipana... Pendant, pendant que... Slender il n'y a pas... Si Slender il était... Il nous mangerait... Mais comme il n'y pas... Une... Oh, et dans l'arbre, je... il y a choqué une feuille autour de l'arbre. Putain, Gasporelle. Pourquoi il a dit ou près Il est aussi faible. Aussi ouais, j'étais. C'est pas normal. De la, la... Oh, de page, j'ose pas la prendre. Non, il est ah, là. Voilà, avance. Voilà, cours cours cours cours cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours. Chéri, j'aime. Garde, garde, garde par terre gueule, par terre regarde par terre regarde par terre regarde par terre regarde par terre mais donne ta barre ton. Gaspo je joue plus J'arrête J'arrête J'arrête Gaspo j'arrête Gaspo, je te promets, j'arrête Gaspo je joue plus Gaspo j'arrête Gaspo j'arrête Je peux pas, Gaspo, je peux pas Gaspo peux pas. Gaspo C'est mauvais C'est mauvais Oh mauvais. là Oh Je suis désolé Gaspo j'arrête pour jouer On joue plus On a regardé la vidéo Space to quit. Bon là, je qu'est ce qu'il faut qu'on. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous donne Une claque. Non non non. Ok, c'est bon. Non je pas, c'est bon, Ok, on regarde la vidéo. Bah. Oh, c'est pas la peine de me demander. Bah si. Mémoire d'éléphant. Oh, J'ai vais servir le oh, moineau. Oh, Il bon. faut, il faut, toi il faut, il te faut. Euh... Une infusion plante une. Qui, te qui te transforme en petite flaquette là. Ouais ah, ouais que des flaquettes. Tout ça sur caméra, j'aime ça, ça là. Ok, ça on a, a, a joué 25 minutes.